Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 306 de Stage 1. Et comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, nous allons aujourd'hui jouer à Pinball FX, le pinball de Microsoft. Alors, j'ai réussi à avoir quelques circuits avec le temps dans certains bundles, parce qu'il faut savoir que c'est un jeu de pinball, mais les circuits il faut les payer et ils sont à thème en général avec euh, avec euh, bah vous allez voir par vous-même. Voilà, Star Wars est disponible. Donc j'ai réussi à avoir quelques, quelques circuits sur du Star Wars, sur les Walking Dead, sur les Gardiens de la Galaxie, Ant-Man, Avengers... Euh, je crois que je les ai ça là voilà. Tous ceux que j'ai pas, c'est ceux qui ont un cadenas et qu'il faut payer la peau du cul. Soyons clairs. Donc, eh ben, on va, on va se... ça se joue avec la manette, hein. On va se faire deux-trois deux, trois parties, on va voir que c'est sympa. The Walking Dead. The Walking Dead. Et puis on va se mettre en un joueur. Et c'est parti. On va lance une partie chargement. Et euh, c'est des pinballs vraiment en général. Voilà, c'est graphisme joli. Euh, c'est euh, ça donne vraiment envie. Hop, coup de hache pour lancer. Et on joue avec les.. Euh, avec les deux. Euh, avec les deux euh, gâchettes. Et donc tout est en thème hein, les zombies, les, euh, les choses à faire, les bonus, les missions. Oh putain. J'ai sauvegardé la balle. Alors du coup, je vais peut-être pas forcément beaucoup Les Putain, je me suis fait avoir. Ah, regardez. Bille perdu. Let's do this thing. Je vais peut-être pas forcément beaucoup parler, alors à part dire que c'est joli, il euh, n'y a pas tellement d'histoire, c'est un pinball. Alors on va essayer d'en faire un maximum pour voir les différents, les différents parcours qu'il y a. Je vais faire une partie de, de chaque, enfin je vais peut-être pas tous parce que sinon il y en a pour deux heures. Mais pour qu'on puisse voir, bah ouais la tronche que ça a. Est-ce que je peux débloquer Là je viens de défoncer le zombie. C'est out. Vous avez vu, tout est fait, tout est fait pour être dans l'ambiance. Il, il y a des zombies dans la rue. 200 000. Elle est où Elle est où ma bille que... Oh, il y a de l'histoire à l'intérieur. Stay close to me. Sauvez Duck, sauvez Sean. Duck. Ah ouais, on, on, on interagit avec l'histoire, ça c'est trop bien ça. Un nouveau meilleur score proche. Donc je vais battre sûrement mon score. Et Je suis toujours à ma première bille donc euh, voilà, je suis, plutôt, je suis plutôt fort pour une vidéo qui, que je tourne en vidéo. Enfin, vous m'avez compris quoi. J'espère qu'elle est enregistrée et qu'il n'y a pas eu un bug à la, quand j'ai démarré l'enregistrement. Je crois que j'ai tellement un doute que je vais regarder entre chaque circuit, <rire> je ferai un, une coupure dans la vidéo. Là. Dès que j'ai fini cette partie-là. Surpasser. Good job. Que ce soit au niveau sonore voilà. on sait pourquoi on paye le circuit, il coûte euh, Comme je vous ai dit, il coûte bien. Il coûte bien 5€, euros, il me semble qu'il qu coûte à peu près tous le même prix. Mais on sait pourquoi on l'achète parce que derrière il y a des mecs qui sont... sont vraiment fait chier à le créer quoi. De A à Z c'est pas c'est pas des copier-coller hein. Ils sont vraiment tous différents. Des, voilà, c'est des. Euh, là vous avez vu, on était dans une sorte de petit, hein, de petit truc bonus en haut. Hop, 100 000, je vais le faire là. Bien, 200 000. Ok, ça, ça va déclencher l'histoire, ça. Side Kenny, Side Larry. 300 000. Oh. Putain, je suis en train de défoncer mon score. Je sais pas comment je fais, mais je le défonce. Ah oh, putain, en plus je perds pas la balle. Ah si, ah, si là je l'ai perdu. Partie, terminée. Ah oh, mon dieu, faut que je rentre mon nom. Ah ça va être super chiant. Je suis désolé par avance. Hein. à moins que je puisse le taper. <rire> je peux pas le taper, <rire> évidemment on est sur un clavier mais non. Hein. Ça aurait été trop dur de le faire possible. Seal. Sauvegarder. Ouh, ce score Retour au menu principal. Hop Allez, on va changer, on va regarder... Bon, du coup, je fais confiance à ma vidéo. J'ai pas envie de couper. Je suis à fond dans mon truc là. Football Super League. Eh bah ben, tiens, on va, on va... On part dans... En plus, je peux sélectionner une équipe sans déconner. Ah putain faut, on peut acheter les équipes quoi ah. C'est des salauds quand même Ils vous vendent un terrain de foot mais euh, faut acheter les équipes Bon allez on joue avec le, celui qui est gratuit Et c'est parti pour Le flipper version match de foot Je pense que c'est le leader En termes de flipper au niveau des jeux hein il a beau être super cher, bah ouais, bah c'est le plus abouti je trouve. Il n'y en a aucun autre jeu de flipper qui vous offre ça, à moins que j'en ne le connaisse pas, mais tous ceux, enfin j'en connais aucun qui, dé, qui dépasse ça. On avait fait un Hot Thrill Pinball là, avec euh, des femmes, euh, genre sexy quoi, mais en fait c'est pas sexy du tout. Genre voilà, il y a un mec qui tire la balle quoi, pour commencer, c'est pas dingue ça. Et t'as les supporters qui réagissent. Elle est où la balle Oh mon dieu. Je comprends pas ce qui se passe. Il y a des tinter partout. Il y a une histoire de joueurs. Qu'est-ce qu'il fait, lui, avec son ballon à droite Hop, c'est fait de la merde. Qu'est-ce qu'il se passe Bonus total, ok. Et c'est parti Balle de match <rire> On remet en jeu. YOLO la balle. looking la balle. Ouh, j'ai fait tomber la balle. Ah sauf qu'elle repart, elle repart, elle repart. Mon gardien a arrêté. Surpasser votre super score. Ouh là, ils étaient contents les supporters. Ouh, coup franc, coup franc, je passe. Ah d'accord, j'ai eu un, j'ai eu une sorte de... Ah mon dieu, j'ai raté la balle. Tout est bien fait, en fait. C'est un truc de ouf. Oh, 250 000. Ouh deuxième balle. Il de son et Ouh, il y, y, a, y a du bon score là, 100 000, cent mille, allez Ça doit être super dur à la rentrée la balle là. Putain, je suis bon là 5 000. 10 000. C'est des petits milles. 5000. Hein. Mille. Je sais pas si ça peut rentrer. Après, après il, y a, oh, il y a du temps de jeu apparemment. Il reste 17. Il y a un joueur, un compteur en bas. J'imagine qu'il y a un temps de jeu qui doit être important. Allez! Troisième balle là, est-ce que... Troisième balle, on est reparti. Remise en jeu, hop, oh putain, ce vieux tir. Cinquante mille. Si c'est pas beau. Alors du coup par contre ouais du coup la partie la partie en elle-même est longue mais tant mieux ça c'est ce qui rapporte du score mais du coup pour faire une vidéo c'est peut-être un peu un peu limite peut-être un peu trop long. En tout cas moi je sais que je serai saoulé après bon je vais essayer de voilà on va, je pense que je vais en faire un troisième juste bah, sur un, un thème complètement différent là on a fait Walking Dead et on va voir ce qu'on va faire ensuite. Hop euh. Putain j'arrive plus à rien à faire c'est quoi ce bordel Il s'est bah, passé quoi là C'était quoi ce vieux bruit que j'ai entendu et voilà, j'ai perdu ma balle, Balle sortie. Bonus total. Ah, oh, ta merde, faut que je retape mon nom. Ouais, et eh ben je vais m'appeler A, B, A part m'emmerder longtemps. Oh, ce score de ouf, quoi. Je sais pas, comparé euh, au monde entier, je sais pas ce que ça vaut, mais... Euh, pour moi, c'est un score de ouf. Allez, on va en faire un troisième qui n'aura rien à voir. Soit on prend les gardiens de la galaxie, mais je le connais déjà, soit on prend un que je connais pas du tout, Venom. Allez on prend Venom. Et ça va être gluant. On se fait celui-là. Pour terminer ce test. Les autres je vous laisserai les découvrir par vous-même. Par défaut Pinball FX c'est gratuit. C'est juste les circuits, les, les voilà. Par défaut vous avez un, un circuit au moins. J'espère que je dis pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas de conneries, mais il est gratuit. Allez, c'est parti. C'est juste le circuit en racon. Ça fait super peur. Il est trop bien. Il est trop trop bien. sauf qu'en face de moi, il y a marqué suite en fait, donc en fait il n'y a pas grand chose pour l'instant. Faut que j'arrive à l'envoyer dans les, dans les circuits, dans les rails là-haut. Ce boy Oh ta mère, elle est tombée comme une grosse merde. Fluff, fluff, et c'est parti. c'est bien quand on a quand on a deux niveaux de dun dun. alors je sais pas si vous avez remarqué depuis le début de la vidéo mais on voit que Steam télécharge d'autres jeux euh, depuis tout à l'heure. En tout cas, il finit les télécharger. Donc, ça peut vous donner un indice sur potentiellement les prochains tests que je vais faire, parce que je sélectionne quand même euh, les, les jeux. Donc, euh, c'est pas forcément parce que je le télécharge que je le teste. Des fois, je regarde quand même un, un poil un, un peu avant de le démarrer. Des fois, c'est pas testable du tout, en fait. Hein. Si, si. Hein. Si pour moi je peux pas le mettre en 1080, c'est compliqué, ou alors faut que je mette en place des overlays, enfin pour l'instant. Il y a certains jeux que j'exclus de mes tests. Sans même, sans même les connaître, c'est juste une histoire de présentabilité du truc quoi. C'est même pas possible de d'avoir un truc correct. Oula, qu'est-ce qui va se passer là Moi, quand on l'habille 90 000, je savais pas qu'on pouvait la coincer dans le tuyau là, et que ça l'a téléporté dans un autre endroit. Niolo, 2 100 000. Ouh c'est quoi ça Qu'est-ce qui va se passer là-haut Ah là, j'ai une deuxième bille. Grande casse. mille, Ça donne que dalle, quoi. Je l'ai envoyé deux fois dans le même truc, ça a rien donné. Dun dun. Ah non, et voilà la vie perdue, la deuxième. Donc il nous reste une bille. Ah oh, putain non, non Oh va te faire foutre Je n'ai pas fait gaffe qu'il était en train d'aller chercher l'autre bille. J'ai inattention. Et voilà, j'ai perdu. Et ben voilà, on va s'arrêter là pour ce test. On va retourner au menu principal. eh ben on peut pas revenir juste euh, à l'écran d'avant. Donc on va s'arrêter là, vous voyez qu'il y a plein plein de choses à débloquer, euh, un peu tous les styles. Euh, donc je pense que ça peut être intéressant, donc que ce soit Portal, bah tiens j'ai vu Portal aussi, je savais même pas. Non non, ah, il oui. est bloqué, Oui j'avais pas fait gaffe, oui. Donc euh, voilà, il bon, y a plein de, plein de thèmes intéressants et c'est chaque fois différent, donc ça vaut presque le coup. Mais euh, ça coûte un peu cher. Euh, là je ne peux pas vous montrer parce qu'en fait c'est sur Steam que vous allez l'acheter. Donc c'est vrai ouais, c'est genre 4 5 euros chaque, chaque plateau. Je pense qu'on peut les trouver dans d'autres, chez d'autres revendeurs. Même si, bon voilà, parce que Steam est toujours plus cher. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. stage one, d'ici là portez-vous bien. Et puis on se dit salut.